Bonsoir, bonsoir toujours son excellence vie je vous dis encore bonsoir. Je suis là ce soir pour vous pour partager avec vous une astuce très très importante. Voilà donc pour cela, je vous prie de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous prie de liker, de commenter avec des commentaires constructifs. Et surtout de partager ma vidéo pour permettre à certaines personnes de visionner cette vidéo. Voilà donc, il faut dire que il fallait que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai beaucoup de bonnes choses à vous expliquer ce soir. Ce soir, nous allons vous parler de, des quatre erreurs que les hommes doivent éviter pour attirer l'attention d'une femme. Oui, de la même manière que on se pose des questions, les hommes, les femmes se posent des questions. Comment est-ce que je dois attirer l'attention des hommes sur moi Qu'est-ce qu que je dois faire Les astuces que les femmes mettent en, en, en place pour que réellement elles puissent attirer un homme, pour pouvoir frapper aux yeux des hommes. C'est de la même manière aussi. Les femmes aussi se posent des questions. Voilà, les femmes aussi attendent ces astuces de, venant de nous, venant des hommes. Voilà, donc aujourd'hui, on va plus se situer sur euh, les hommes. On va parler des hommes. Les hommes, quelles sont, sont, sont les astuces que vous devez éviter Quelles sont les erreurs que vous devez éviter pour attirer l'attention d'une femme sur vous. Bon, souvent, vous allez vous poser la question de savoir, mais quels sont ces erreurs là Donc, en premier lieu, ce que vous devez savoir chez les hommes, c'est que la femme, les femmes en général n'aiment pas les hommes oisifs, c'est-à-dire que les hommes qui ne font rien de la vie, les femmes qui ne font du tout rien. Vous allez me dire que réellement, oui, on, a on traîne on ne fait rien, oui, mais on a des femmes oui, vous pouvez avoir des copines, vous pouvez avoir des, des femmes mais ça dépend de quel catégorie de femmes ça dépend voilà, ça peut être peut-être euh, voilà des femmes qui aussi ne font rien aussi comme vous mais en général, une vraie femme une, une femme une femme il ne va pas des filles parce que il y a des filles et puis il y a des femmes mais une vraie femme ne va jamais aimer un homme qui ne fait rien, pas du tout. Voilà, donc, si vous êtes oisif, automatiquement, vous ne pouvez pas attirer l'attention d'une femme si vous. Si vous ne faites rien, parce que tout le l'heure, vous demandez qu'est-ce que vous faites dans la vie et vous allez répondre quoi Quelle, que serait, quelle serait votre réponse Voilà, donc, c'est pourquoi il est envisageable de faire quelque chose, de se dire, du doigt du travail, de ne pas paraître. Donc, il faut éviter la paresse. Les femmes détestent, n'aiment pas les hommes paresseux. Voilà, donc, quand tu es paresseux, du coup, vos femmes, mais ta femme la fille que tu cherches ira voir ailleurs même si tu es marié et que tu es pas ensuite ne veuille pas être oisif ta femme va te quitter pour aller rester avec une personne qui se débrouille les femmes aiment les hommes qui se débrouillent que les hommes qui ne font rien donc si vous ne débrouillez pas si vous ne travaillez pas vous voyez c'est la source c'est la raison pour laquelle certainement souvent vous avez des problèmes avec Madame, vous avez des problèmes avec vos conjoints parce que tout ce vous les hommes, vous refusez de travailler. Un homme, il est fait pour travailler un homme, il n'est pas, pas fait pour paraître. Donc, si vous paraissez, sachez qu'aucune femme ne va accepter un homme qui paraisse aucune femme ne va accepter un homme qui ne veut rien faire. Donc, si tu ne veux rien faire, mais attends, c'est mieux de rester sur le que, Réellement, l'homme est le chef de la, de la, de la femme l'homme est le chef de famille. Mais un chef de famille qui ne fait rien il ne sert à rien. Du coup, tu dois te lever pour travailler. Les femmes, la femme n'aime pas les hommes oisifs. Donc si aujourd'hui ça ne marche pas avec les, les femmes, pose toi des questions, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu travailles Est-ce que tu as une activité Est-ce que tu n'es pas oisif Est-ce que tu n'es pas une personne paresseuse Donc si toutes ces questions sont réglées, en ce moment-là, tu peux t'engager dans une relation. Tu t'engages dans une relation et que tu fais quelque chose, la femme va forcément te demander. La femme les femmes sont très intelligentes. Voilà. Et ça c'est qu'elle veut une femme, une femme est très très puis un peu son âge. Elle est très, très, très, ce sont des visionneuses. Du coup, vous allez vous dire la femme elle est matérialiste. Non, elle n'est pas matérialiste. C'est parce qu'elle elle essaie d'établir de, de son foyer. Elle essaie de, de créer un foyer. Donc, elle n'est pas là pour s'amuser. Elle est là pour rester dans son foyer, pour avoir son foyer. Voilà. Donc, si vous êtes avec une femme qui vous demande pas ce que en vous faites, ça veut dire que elle n'est pas n'est pas amoureuse de vous. Voilà. Elle, elle veut son mort aussi elle est là pour le plaisir, mais pour autre chose. mais Peut-être pour votre argent, pour le peu que vous lui donnez, voilà, c'est tout. Mais ça dit que cette femme ne s'intéresse pas à vous. Normalement, les femmes n'aiment pas les hommes ouasifs. Donc, cette troisième vous devez arrêter cette manière de vous compter. Deuxième point, deuxième point que vous devez noter, c'est que les femmes aiment les hommes qui ont une autre personnalité, des hommes qui soignent leur personnalité, des hommes qui sont propres. Oui, de la même manière que nous les hommes on cherche des femmes qui sont propres des femmes qui sont chics les femmes aussi regardent aussi des hommes qui sont chics qui sont propres qui sont bien habillés bien coiffés bien mis les hommes taillés qui s'habillent bien qui sont leurs vêtements qui sont les même si ce temps n'en a pas même si vous n'avez pas assez de moyens même si vous n'avez pas assez de moyens avec le peu que vous avez mais si vous savez mettre cela en valeur vous allez voir que vous allez tout de suite attirer l'attention d'une femme donc les femmes n'aiment pas les hommes qui sont sales oui il faudrait que je le dise que les femmes n'aiment pas les hommes qui sont sales. Si elles mangent, pour ne prennent pas soin de vous, vous ne prenez pas soin de votre coiffure, vous ne pas soin de, de vos ongles, vous ne pas soin de vos vêtements, ce n'est pas trop sûr que vous ayez une femme autour de vous. Parce que les femmes n'aiment pas les hommes qui ne sont pas propres du tout. Si elles ne vous êtes avec une femme qui vous accepte avec sa saleté. C'est-à-dire que c'est une fille, ce n'est pas une femme. Donc, il y a des filles et il y a des femmes. Les personnes qui acceptent, vous acceptent, vous acceptez avec vos saletés. Même si vous n'avez rien, ce n'est pas parce que vous, vous êtes pauvre que vous devez être sale. La, la pauvreté n'a rien à voir avec la saleté, on peut être pauvre, mais on peut être propre. Voilà, donc, garçons, soignez hommes, soignez votre apparence, soignez votre so personnalité, soignez des hommes. Ne soyez pas des garçons, ne soyez pas des garçons, mais soyez des hommes. Parce qu'il y a des garçons, il y a des hommes, il y a des femmes, et des filles. Donc, les, les, les filles vont également s'attacher aux garçons qui sont sales et autres mais les femmes ne voudront jamais s'attacher aux garçons, mais les femmes vont s'attacher aux hommes parce que les hommes sont propres. Ils sont l'apparence. Il faudrait que toi, homme, tu m'écoutes ce soir, il faudrait que tu sois ton apparence. Et si cela est fait, tu vas voir que tu vas attirer l'attention de toutes les filles. Oui, souvent il y a un homme, il y a un jeune, ou a un jeune homme au quartier qui a attiré l'attention des, des, des filles, mais ce n'est pas parce qu'il est le plus beau, mais c'est parce que c'est une personne qui soigne son apparence, qui qu a une responsabilité, qui est se fait beau, se fait chic. Les hommes sont taillés, les cheveux bien coiffés, il se fait chaud, comme on le dit. Donc, c'est ce que vous devez retenir, dire, c'est ce que vous devez savoir. Le troisième point à savoir, le troisième point à savoir, le troisième point que vous devez savoir, c'est que les femmes n'aiment pas les hommes qui sont courants. Les hommes qui veulent tout savoir sur elles. Les hommes qui sont là, à chaque fois fouiner, savoir où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, quand c'est comme ça, c'est pas. Intéressant, c'est comme si elle était dans une prison. Voilà. Donc la femme n'aime pas les hommes qui sont au voilà. long. De tous les jours, les hommes avec grand H n'aiment pas qu'on les mette la pression. Donc si vous mettez la pression avec une, à une femme, si vous êtes en train, toujours en train de surveiller ce si qu'elle fait, ces mouvements, sachez que vous allez la perdre. Sachez que vous allez la perdre. La femme n'aime pas qu'on on la, on, on la cède avec euh, réellement des questionnements à tout point de vue, à tout point de chemin. Les femmes n'en ont pas besoin, donc les hommes vous plaît, arrêtez d'être coulants, arrêtez d'être agaçants. Quand vous rencontrez une fille, vous, vous rencontrez pardon une femme, vous prenez le temps de la payer de temps en temps. Vous prenez le, le temps, vous prenez vous, vous pas sentir prenez le temps d'aller chez elle quelques fois et si elle le veut, voilà, mais si vous partez chaque fois chez elle, même si elle veut, elle ne veut pas vous partir là-bas, et que vous êtes toujours là, vous êtes toujours en train de l'appeler matin, midi, soir, mais vraiment, vous allez voir qu'elle ne va pas vous apporter de l'attention. La, Alors que si vous marquez un temps entre vos temps d'appel, si vous marquez un temps entre vos temps de visite, vous allez voir que, arrivé à un moment, vous êtes là un jour et vous sortez deux jours. Après, vous l'appelez et vous allez voir qu'elle va sentir un vide. C'était un vide et là il sera obligé de vous appeler pour vous dire ah vraiment la vie de nouveau et autres. Donc les femmes n'aiment pas les hommes collants. Le quatrième et le dernier point que j'aimerais souligner c'est que la femme n'aime pas, pas les hommes inattentionnés. Les femmes n'aiment pas les hommes inattentionnés. C'est vrai que ça arrive plus avec le, le contraire avec collant, mais collant est différent des C'est-à-dire que des hommes qui ne savent pas ce que la femme veut les hommes qui ne sont pas romantiques. Voilà. Avec la femme, il faut être romantique. Il faut pouvoir l'inviter souvent au resto. Il faut souvent l'inviter à prendre quelque chose d'un pot quelque part. Il faut souvent l'inviter à vraiment changer des... Donc, les femmes elles aiment les hommes attentionnés. Les... Il faut souvent envoyer un SMS pour les testos. Il faut l'appeler 30 ans temps temps pour voir comment elle se porte, comment elle est et où, tout ça. Mais pas de façon agaçante, pas de façon simultanée. Voilà. Pas de façon à vraiment. La mettre mal à l'aise. Donc, il faut laisser un peu de temps à la fin, mais il faut de temps en temps lui envoyer quelque chose. Il faut montrer ta présence, il faut montrer que tu es là. Donc, en faisant cela, vous attirez l'attention, positivement, votre attention, votre attention à une fille. Du coup, elle sera obligée d'être ouverte et et de gagner pour vous. Donc, il faudra que vous respectiez ces astuces, il faudra que vous mettiez ces astuces en valeur et vous verrez que réellement, vous allez chaque fois attirer l'attention des femmes sur vous. Donc, vraiment, voici ces quelques que j'ai énumérées. Et vous devez les observer et éviter d'en faire. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, c'est son essence de vie. S'il vous plaît, visionnez cette vidéo jusqu'à la fin. Et vous verrez que réellement, elle vous fait du bien. Merci beaucoup. Bye bye. Bonne soirée. Je vous aime. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux qui vous coûtent cher. Et même ceux qui ne vous coûtent pas cher. Prenez soin de tout le monde. Je vous aime. Bye. Au revoir. Et big